Salut tout le monde, je voulais juste vous proposer un petit live que je vais faire samedi prochain, samedi qui arrive, c'est le samedi donc, euh, 7 janvier, voilà que je vais faire entre 20h et 21h, enfin je veux dire le, le début sera entre 20h et 21h, ça pourra se finir à, à pas d'heure, peu importe, j'avais déjà fait ça deux trois fois, ça m'avait plu à chaque fois, donc euh, là j'avais envie d'en refaire. Hein, euh, donc je vous l'annonce ici sur Youtube, je vous le redirai, euh, pour préciser l'horaire, je vous le redirai sur euh, Facebook et euh, Twitter notamment, et, euh, et voilà, et donc ça se passera sur itbox.tv/tilou. Euh, comme d'habitude, en fait, pour ceux qui sont déjà venus, j'espère que vous avez rien d'autre à faire de votre samedi et que vous viendrez euh, avec moi. On pourra discuter, vous pourrez poser des questions, vous pourrez me faire m découvrir des morceaux, etc. Donc, euh, un truc posé, rien de, rien de précis, mais euh, je trouve ça toujours euh, assez sympa. Donc voilà, alors je vous souhaite une bonne soirée et j'espère bah, vous voir assez nombreux samedi. Pourquoi pas Allez, bisous